Dans cet exercice, il est demandé de changer différents critères. Tout d'abord, mettre les années de naissance en abscisse. Nous cliquons deux fois sur le diagramme et nous voyons qu'effectivement nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu d'avoir les années de naissance. Nous cliquons sur « Plage de données » et nous demandons à utiliser la première colonne, donc celle des années, comme étiquette. Ensuite, il est demandé d'ajouter un titre. Nous allons donc sur titre. Et nous mettons un titre qui parle. Ensuite, il est demandé de changer les couleurs. Pour ceci, nous cliquons sur une des barres. Le point devient vert. Nous pouvons faire un clic droit dessus. Et formater la série de données il y a différentes options et une et zone qui permet de changer la couleur ensuite il est demandé d'ajouter des données sur le diagramme Donc là nous avons le petit bâton et nous insérons des étiquettes de données ce qui permet d'avoir les différentes valeurs Enfin, pour le dernier exercice, lorsque le diagramme est sélectionné, nous allons dans type de diagramme, nous sélectionnons l'A3D ainsi que le cylindre et nous validons.